Après je pense 3 ans en tout cas de galère à essayer de mettre mes mains dessus, à genre devoir mettre des réveils, à me ramener tous les lundis pour essayer de le choper et tout machin, j'ai enfin le calendrier de l'avant YesStyle 2020. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Je pense que le plus beau succès de la vie, c'est de recevoir ce calendrier. Voilà, je. Merci à tous et, et ravie de vous avoir connu. Bref donc non, j'ai le calendrier de l'Avant YesStyle 2020. Il est là, il est très lourd, il fait 5 kilos, je suis contente, yes. Et je pensais pas le recevoir, et voilà, en fait en gros je pense que tu l'as compris, YesStyle m'a envoyé son calendrier de l'avant. On va l'ouvrir, va faire un petit unboxing, j'ai pas encore ouvert et ça me fait très mal au coeur de devoir ouvrir mon calendrier de l'avant bien en avance et tout ouvrir d'un coup mais qu'est ce que je ferai pas pour vous voilà allez je vous aime bisous et il est là donc c'est le Jet Set Glow il est ici, you, voilà. Yes. <rire> tout simplement je vais ouvrir chaque case donc si jamais tu ne veux pas te faire spoiler je t'invite à aller directement à la fin de la vidéo où je te donne mon avis aussi on le sait tous et au passage je te dis dire directement maintenant écoute la blinde si tu ne veux pas trop te ruiner et le commander tout simplement il y a mon code promo qui est Furiously et j'ai aussi un un code promo où tu pourras en fait coupler plusieurs codes promo pour qu'il te coûte moins cher et ça, on va pas dire non. Je te dirai aussi au cours de vidéo comment te le procurer, même s'il si est pas en stock, blablabla. C'est parti. Ok, donc ce gros bébé, voilà, je. Psychopathe, bonjour. Ah oui, j'ai oublié, je te conseille vraiment, mais genre vraiment, de rester jusqu'à la fin. C'est un conseil, c'est un conseil comme ça. Le gros bébé se présente comme ceci. Donc je vais essayer de pas me déboîter une épaule. Il y a plein plein plein de portes. Ah, il est très très bien fait. Hein. Qu'on se le dise, ça. Il tient à sa réputation de calendrier et yes, style. Il n'est pas connu pour rien. Mmh. Allons-y yeah, yeah, yeah, yeah. Ok premier truc, ah je juste... suis désolée, hein, je vais être comme ça tout le long I'm from, c'est le truc à la figue, cleansing balm à la figue J'ai hésité à le prendre, je voulais juste pas le prendre parce que je sais qu'à l'intérieur là je crois c'est des polymères Quelque chose comme ça, c'est pas monstre bien pour l'environnement parce que c'est des particules de plastique Et quand ça va dans l'eau c'est pas le meilleur plan, mais mis à part ça je sais que c'est un très bon produit Ok ça on aime, on valide Ensuite le numéro 2, ah, aromatica, aromatica c'est à la rose je sais oui Donc aromatica, un cream cleanser, je pense qu'il est scellé à mon avis, ouais dommage, j'ai le tonique aussi de cette marque là que j'avais reçu ben de la part de YesStyle aussi, que j'ai pas encore eu le temps de tester mais à part ça le packaging du toner il était vraiment pire pire bien pire pire beau honnêtement on va se le dire, hein. tu compares avec un pauvre calendrier de la vente body shop où t'as genre des échantillons de gel douche sur les 24 portes, je pense en tout cas 15 gel douche qui sont grands comme ça, là je pense que rien qu'avec ces deux là, voilà, hein. et connaissant le prix d from aussi que ça coûte assez cher, je pense que ça va être relativement vite rentabilisé même s'il coûte la blinde, et euh, je te le dis juste parce que c'est très possible que du moment où cette vidéo soit en ligne, il ne soit plus en stock. Il part extrêmement vite. Je te le dis déjà, je te mettrai de toute manière dans la description toutes les infos, tu auras directement le lien sur lequel tu pourras le trouver. En tout cas c'est ce qui se faisait l'année passée, si jamais ça change je mettrai de toute façon tout dans la barre d'infos. Il faisait donc une première vente où là il y a tout le monde qui se rue dessus et ensuite tous les lundis à une certaine heure il remettait en fait une certaine quantité en stock. Ce qui fait que même s'il est mis out of stock un certain jour, il peut revenir en stock dans la semaine qui suit. Donc entre guillemets, si tu le veux, ne perds pas espoir. Toutes les infos seront en description. Comme ça, t'es sûr de pas le louper. Et après, ben, tu peux faire comme moi où il te faut 3 ans pour réussir à en avoir un. Le 3, je sais pas si ça te le fait aussi, mais à chaque fois, il y a toujours une putain de porte que t'arrives pas à trouver. Ah là, putain, elle était pas assez gros <rire> Et ben, purée. Putain, ils sont pareils. Genre, dans un calendrier d'avant normal, tu aurais genre juste. Un pauvre petit truc, et là ils y vont, euh, vas-y je t'en fous, je t'en fous 5, ah donc ce sont des patchs, à part ça c'est tellement cute, c'est un petit, un petit raton laveur, un petit cœur. donc ce sont des patchs que tu peux mettre, à mon avis c'est pour les rides ne pas avaler, non sans blague, j'arrive pas à savoir exactement pourquoi c'est, les petits dessins ça peut être genre souvent pour les rides du lion qui sont là, pour mettre sur les joues, ou enfin voilà il y a plein de manières d'utiliser ce patch là, et c'est très chou et c'est très cute, le 4, Yes, ah trop bien, c'est une petite palette Petite Palette de 4 fards, donc on a un brique, un brun, un irisé, enfin un doré et un brun clair. J'aime beaucoup parce que les, ben souvent les palettes donc asiatiques sont très neutres et c'est des couleurs que j'aime bien porter. Et puis c les fards sont très souvent doux et peu pigmentés. Donc le peu pigmenté, ben c'est voulu parce que les asiatiques ont souvent des couleurs qui sont relativement discrètes. Mais surtout le fait que ça soit peu pigmenté, les fards sont doux et très faciles à travailler. Et c'est pour ça que je recommande beaucoup les palettes asiatiques. Le 5. Oh oui! Alors, ça, c'est une marque imprononçable, Trio Arroquet priorité donc c'est un masque c'est la youtubeuse John Day qui en parle énormément, elle va aussi même faire des soins où c'est vraiment cette marque là qui est utilisée et je voulais vraiment, et d'ailleurs l'autre jour je regardais pour en commander, je sais qu'ils ont un cushion pour le, le teint, qui est assez connu pour tout ce qui est genre soin de la peau si tu veux, c'est un produit teint mais qui est vraiment plus un médicament pour la peau qu'autre chose et ouais, je, je suis trop contente, alors vraiment si je peux tester ça va être génial, et au passage si jamais tous ces produits là quand je les testerai, si tu veux mon avis ce sera pas forcément sur cette chaîne là, Ce sera surtout sur mon Instagram, donc si tu vas aller checker je poste en story plutôt les produits et dans mon flux normal mes looks 6 Oh Dear Klairs. Je tiens à dire que tous les produits qui sont là Donc c'est tous des full size, c'est tous des gros produits Et c'est tous des marques de fou Genre de fou Là c'est Dear clair On n'a même plus besoin de présenter cette marque là C'est une huile, une huile pour la peau Je pense que rien que là ça en vaut déjà la peine d'avoir ce, ce calendrier là Et encore une fois c'est pas pour rien qu'il est aussi connu que ça Le 7 Moonshot, Moonshot, c'est la marque de YG, c'est quoi C'est trop bizarre, je crois que c'est, ça m'a l'air d'être un gloss, ok un petit gloss, je crois que c'est Lisa qui est un peu l'ambassadrice de Moonshot si je me trompe pas. Le 8 sous bonheur, Pyongyang Yell, une eye cream, purée mais c'est la plus grande crème pour les yeux que j'ai jamais vue de ma vie honnêtement je suis assez impressionnée des marques, je pense que je vais le dire 15 fois mais je suis très très impressionnée cette marque là la Pyong... Pyongyang Yell, mais à part qu'elle est imprononçable, c'est vraiment une marque que j'ai eu le temps de tester pas mal j'ai énormément eu de produits et je la trouve géniale, vraiment je la trouve géniale très peu d'ingrédients, très bien pour la peau oui. C'est quoi ça La beauté du packaging dans une... C'est incroyable C'est incroyable Genre... Ok, euh, je vais pas savoir son prix. C'est trop beau. Donc Black Tea Time Reverse Eye Cream, donc crème pour les yeux au thé noir. Et bah ben, maman, hey, c'est pas mal hein <rire> 9 qui est mon chiffre préféré sous fils. Mais tu vois, genre ils sont pire remplis les trucs. Ah, c'est des masques pour les pieds, et où ensuite tes pieds, ils pèlent ensuite quelques jours après pour que t'enlèves en fait, toutes les peaux mortes et qu'ils soient ensuite tout doux. Je déteste tes trucs en hein, passage. Mais voilà, et aussi t'as envie de te dire, ils se foutent pas de toi, dans le sens où un calendrier de la vente normale, ils auraient pu te mettre juste un, tu vois. Skin and Lab. Medi Medici... Medici Yes! Calming cream, donc ça c'est ça de la scintilla azética, ça soit tout de suite avec le nom. Une petite crème, très cool, très simple. Je pense que jusqu'à l'année prochaine j'ai plus besoin de racheter de skincare. Là je pense qu'il n'y a pas de souci et au final je pense que si toi t'arrives à mettre tes mains là-dessus, je pense aussi que tu as plus besoin de skincare jusqu'à l'année prochaine. Hein. Donc c'est un bon investissement finalement. Et d'ailleurs si t'aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. 11 oh, McQueen! <rire> ok. Alors, je crois que celui-là, je l'ai déjà. Ça doit être des paillettes pour les yeux, souvent, ou ce genre de choses. Ah oui, ben voilà, j'en ai un, mais qui est juste pas la même couleur. On va jamais dire non à des paillettes, voyons. Les gens qui aiment pas les paillettes, c'est pas des humains, donc problème réglé. Hein. 12. Ah, misons c'est marrant parce qu'à chaque fois je suis là, ah tiens je connais cette marque, ah tiens je connais cette marque là, donc ça veut dire qu'ils te mettent pas des petites marques genre inconnues au bataillon qui coûtent 2 francs et te dis que ça vaut 25 francs. Misons un mascara, donc Collagen Curling Fix Mascara, j'ai des milliards de mascara parce que je l'ai fini extrêmement lentement, donc je vais le rajouter à ma collection. Le 13, Sulfure Clean Gel by Trend je vais pas le dire mais je pense que tu sais ce que je vais dire, c'est une très bonne marque Wish trend, wish trend, c'est barrant que ce soit au sulfure. Enfin, moi ça me ferait peut-être un petit peu peur quand même, mais c'est intéressant. Je sens qu'à la fin de cette vidéo, je vais me couper un doigt avec ce ciseau. Sulfure, relief donc soulage et adouci. Alors franchement, celle-ci, ça m'intéresse rien que pour l'ingrédient, savoir si je vais me désintégrer ou pas. Ah, si tu peux le mettre sur ton visage entier, mais ça peut être aussi mis en fait sur juste certains spots, certains boutons, qui est mon cas actuellement. Je suis en train de bourgeonner, ça me fait plaisir. Bon, L'avantage, c'est que je peux tester d'autres produits, mais c'est triste. C'est pas ça que je voulais, mais bon. 14, Glow. Ah yes, ah, le J'étais sûre que c'était une autre marque. donc ce sont, bah, je pense que tu connais très bien de Cosrx les petits patchs à boutons. Bah ça c'est exactement pareil. Ce sont des sparadras, tu veux, que tu mets sur tes boutons et ça aide donc à soigner. Et là ce que je vois, ce qui m'a l'air très très bien et très très intelligent de leur part, c'est qu'ils mettent de la Centella Asiatica. Centella Asiatica, on ne la présente plus. Ça permet vraiment de calmer les inflammations et de réduire tes cicatrices. Donc c'est très très bien d'avoir pensé à mettre ça dans un patch à boutons. Patch à boutons, ça permet aussi de faire en fait une couche. Cool protectrice et donc t'éviter toutes les bactéries et tout ça qui viennent ensuite sur ton bouton et qui viennent on va dire empirer la situation. 15 A unique aïe unique je vous donner mes voisins si on a qui me voient je suis désolée, hein. Vous savez, je sais que vous me prenez pour une grosse psychopathe déjà de base. La unique Black Snail Serum. Sérum, beaucoup trop bien. J'ai eu la chance de pouvoir tester en fait trois petits échantillons. Enfin, petits échantillons, c'était quand même assez gros. Trop bien. Et celui-ci, le Snail Serum, c'est celui qui n'y avait pas dans la liste. Celui-ci, il est plutôt ben, pour restaurer, on va dire, la, la peau. Pour Quand t'as la peau qui commence à vieillir, les rides et tout. Je suis trop contente de l'avoir. Vraiment. Et je suis en train de me demander, je sais que j'en ai commandé un, mais je sais pas si c'est celui-ci. Yes, merci YesStyle. 16, Oh, il est tout petit, le 16 si cap powder c'est très probablement de la poudre ou quelque chose comme ça de la poudre de centella Zetica, ce qui te permet en fait ensuite oui voilà exactement c'est ça qui te permet de bah, calmer les irritations d'apaiser les cicatrices etc et je pense que comme c'est de la poudre soit tu la mélanges avec ta crème actuelle comme ça par exemple si ta crème n'a pas ce genre d'ingrédient tu peux le rajouter ce qui est très bien ça se fait souvent avec la vitamine C notamment ou alors l'appliquer comme ça à mon avis sur euh, sur certains endroits ça vraiment tout ce qui est centella Zetica, si tu as des boutons franchement c'est une très très bonne idée de se diriger vers cet ingrédient là boutons ou cicatrices de boutons vraiment pas mal. 17, bim c'est Some By Me yes, je me disais il doit y avoir un Some By Me quelque part, brightening sleeping mask pour illuminer et hydrater ta peau on aime, on valide, c'est top j'avais hésité d'ailleurs de cette gamme là à le racheter aussi on en a acheté un finalement j'avais pas acheté 18 Clavou, clavou, clavou. Ça, je pense que c'est un rouge à lèvres. Alors, je prédis que c'est un rouge à lèvres. Je crois que j'en ai un où j'avais hésité à en acheter un. Et un rouge à lèvres. J'aime bien quand c'est plutôt rouge, rosé, violet, etc. Donc, je vais pas dire non. Il est très très beau. C'est mis velvet. Donc, peut-être que c'est un rendu un peu. Un peu poudreux, si on peut dire ça comme ça. Velvet. Je, je... Comment tu dis ça Je sais plus, mais je pense que tu m'as compris. Hein. Je... oui si tu m'as pas compris. Désolée. Euh... 19. Lip Jelly, Berry Jelly. J'aimerais l'ouvrir sans trop le nid. Ça doit être un produit pour les lèvres, mais un peu en gloss. Eh hey, c'est trop cool, il y a des petits cœurs à l'intérieur. Bon, clairement, c'est le genre de truc qui fait absolument rien. Hein. Enfin, soyons honnêtes. Je pense que c'est le seul qui a un peu gadget du truc là. D'ailleurs, je suis impressionnée, il n'y a pas eu, et j'espère qu'il n'y aura pas, des petits trucs style, tu sais, les petites oreilles de chat, les petits machins pour mettre dans les cheveux, les petites barrettes, ou les masques pour dormir, ce genre de truc. C'est ma hantise, j'ai horreur de ça. Dans les box et tout ça, je déteste, ça me saoule. Pour le moment, il n'y en a pas, et je suis heureuse. Eason Tree, j'ai déjà croisé cette marque là, une essence à l'acide hyaluronique, très bien pour hydrater la peau, c'est très standard mais pas mal 21, je me demande trop ce qu'il y aura dans le 24, Puis en fait en plus il est hyper grand, Spot Magic Powder, cool je pense que là dis moi aussi genre avec tous les produits pour les boutons j'aurais plus jamais de boutons de ma vie là. alors j'ai pas lu les instructions donc il euh, faut pas vraiment me prendre euh, mot pour mot faut contrôler avant je pense que si tu trempes ensuite un coton-tige dedans et après tu vas mettre sur justement ton bouton qui a des problèmes et ça va vraiment essayer de soigner ça et je crois que tu dois aller vraiment jusqu'au fond du truc je ne suis pas sûre mais ça m'a l'air d'être ça et écoute euh, j'ai hâte de tester voilà et vu là actuellement ma peau se prête très bien à la situation donc je vais pouvoir te faire plein de retours sur les produits pour boutons ça il n'y a pas de souci alors, hein. 22. alors oula putain mais c'est des tarés, ok ils sont allés genre en mode vas-y on fait tout péter, Neogen, hein. Ah, oh, Neogen et c'est le truc des probiotiques c'est je crois une nouvelle gamme qu'ils ont commencé donc qu'ils ont débuté avec les probiotiques et ce sont des masques à part la crème de jaune donc de la youtubeuse j'ai rien essayé d'autre mais j'ai vraiment... ouais ok je suis pire contente de les avoir Ceci et ben comme d'hab j'ai la blinde pour tester et encore une fois ça ne me déçoit absolument pas, 23 Primer WDL. Je connais pas du tout. Les primers en vrai, je les utilise pas trop. J'ai pas envie de me péter un doigt. Waouh, ça a l'air pas mal. Hein. Purée ce packaging de fou. Ça fait très très classe. Hein. Petit packaging en verre. C'est juste pas aimanté. Ce serait le petit truc qu'il me faudrait, mais vraiment incroyable. Pas mal. Pas mal du tout même. Roulement de tambour. Le 24. Attention, j'espère vraiment que c'est un truc bien. Lookbook. Facebook Book. C'est une grande palette de Agatha. Agatha, ils ont des packaging adorables avec un petit chien et tout. Enfin, je te dis, il y a plein de produits. J'ai jamais acheté, mais je les trouvais absolument adorables. C'est comme un petit livre, ok. Donc c'est plein de petits blushs, une palette de blush finalement. Moi je mets pas beaucoup de blush et je mets tout le temps le même, <rire> voilà, même si j'en ai plein. D'ailleurs c'est mes blushs qui tiennent mon micro là. Entre guillemets, j'aurais préféré une palette pour les yeux, même si finalement euh, c'est des trucs que tu pourrais clairement utiliser pour les yeux. Tu peux tout utiliser pour partout, tant que tu les manges pas finalement. <rire> si t'es fan des blushs, bah voilà, moi je suis moins fan des blushs. Et voilà, donc je pense qu'on a bien dépiauté comme on dit ce calendrier. Récapitulatif, qu'est-ce que j'en pense pour moi il vaut la peine, il n'y a même pas besoin de discuter, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, les produits sont tous, à part un genre le petit gloss avec les cœurs c'est un peu gadget pour moi, mais bon bref voilà, pour moi tous les autres produits trop bien, c'est toutes des marques incroyables, ce sont des marques qui ont un certain prix, des full size, des produits que tu vas de toute façon utiliser, à part si tu as vraiment un type de peau particulier, mais voilà tu as des masques, tu as des crèmes, tu as des crèmes pour les yeux d'ailleurs avec un packaging de fou, t'as vraiment de tout maquillage et tout, vas-y déjà les anciens calendriers Style de ce que j'avais vu des unboxings précédents j'ai trouvé magnifique, trouvé hyper bien hyper rentable, pour moi c'est bon, tu peux l'acheter si tu arrives à l'acheter, ça aura un autre problème et puis donc, on va pas s'arrêter là, si tu souhaites l'acheter, eh bien je te mets mon annuaire à code promo, comme ça tu pourras un peu économiser de l'argent, mais si tu souhaites en gagner un, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, il y a un concours tu as un calendrier de l'avant Style 2020 qui est en jeu, à ta place je ne raterai pas cette occasion, et si j mais au passage je te dis juste si tu as peur des frais de douane à cause de la valeur et notamment du poids de cette, ce bel objet, sache qu'il te rembourse dans tous les cas tes frais de douane, donc ça là il n'y aura pas de souci. j'ai une vidéo à ce sujet là, je te la mettrai comme ça tu as toutes les infos qu'il te faut, et puis ben, si tu vas aller regarder une autre de mes vidéos, et eh bien j'ai une playlist complète sur YesStyle ou alors sinon tu peux aller regarder un autre de mes contenus, allez salut